Une très très, une très très grande histoire, histoire. d'amour bon christophe à bonsoir et je, je me présente ah. moi c'est dans le jargon des parasites alimentaires on pourrait dire que je suis une sorte de, de vers solitaire de, de l'amour c'est vrai que si je devais me définir eh bien, je dirais que je me sens un peu comme, comme une paire de pneus neige hein, qu'on aurait offerte à, à une famille de Somaliens hein, que, malheureusement eh bien, personne ne, ne mente jamais c'est un peu dommage hein. Bref, je, je suis célibataire et ravi hein, de, de vous rencontrer d'autant plus ravi hein, que, que même si si côté look hein, comme les Stéphane Guyon et autres Didier Porte hein, vous, vous affichez votre votre Attitude anti juste avec cette petite barre de poivre et sel hein, qui, qui vous rajoute un bon disant dans la gueule, et bien, <rire> c'est ben, pas tous les jours. Ben, c'est hein, pas que, non, mais ça vous va bien, c'est pas tous les jours qu'on qu rencontre un humoriste de talent hein, qui, qui, sans avoir évidemment la, la dimension sociale d'un collège, a tout de même décidé hein, de mmh. se présenter à la présidentielle de, de 2012 sous le pseudo de, de super rebelle, un hein, candidat qui, qui s'adresse aussi bien aux frustrés hein, qu'aux qu angoissés et aux impuissants Alors, hein, Promettant qu'ensemble, tout tout devient super possible. Et vous savez quoi bah, Ça tombe super bien hein, dans le sens où je suis quand même petit livre. Et tant, malheureusement, aussi frustré qu'angoissé hein, par le nombre d'années hein, qui se sont écoulées de, depuis la dernière visite hein, de, de ma vie à témoin hein, à l'occasion des, des 75 ans de, de mon pépé. Et eh bien, eh bien sachez que, que si pour une fois hein, tout pouvait vraiment devenir possible, eh bien, eh bien j'aime autant vous dire hein, que je serais plus que ravi à, à l'idée de vous donner ma voix. Hein, aussi bien celle avec un X que, que celle avec un E. Hein, les deux orthographes peuvent... Euh, revenir hein si vous voyez ce, ce que je veux dire. Et en parlant de, de donner de la voix, hein, j'ai découvert qu'après qu avoir dangereusement collaboré hein, pendant près de 10 ans hein, avec Laurent Ruquier, hein, ce qui en termes d'effet secondaire est un peu l'équivalent hein, du, du tabagisme passif hein, pour, pour l'humour, et eh bien, s'entend eh probablement, hein, probablement qu'il est temps pour vous hein, de, de diversifier vos activités, et eh bien, eh bien vous vous êtes lancé dans, dans la chanson hein, en créant le, le groupe à l'évêque et son groupe hein, à qui on doit des tubes hein, tels que, tels que monde doudou, Hein, « Vive le cul » ou encore cette, cette reprise formidable hein, de, de Mille Colombe hein, de, de Mireille Mathieu, hein, une chanson qui, bah, qui vous a valu hein, de, de vous faire entartrer hein, lors du Festival d'Avignon en, en 2007. Et, et vous savez quoi et Bienvenue et d'une certaine manière, ça, ça me fait quasiment un point commun supplémentaire hein, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau ayant été élevé par un père hein, qui, qui en sa qualité de CRS hein, m'a appris très tôt à, à déguster hein, les, les nombreuses tartes hein, qui, qui me mettaient dans la gueule et bien, et bien sachez hein, que s'il a envie de, de passer derrière les fourneaux, vous prenez eh bien, je m'entends vous dire hein, que, que ma pâte brisée et moi-même hein, serions absolument ravis hein, à l'idée de, de nous laisser la napper hein, par pour votre chantilly, si vous m'autorisez sur cette métaphore un peu olé-olé. Hein. Sur cette petite confidence, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien j'aurais tenté ma chance en Pologne, hein, où la bière est, est désormais autorisée dans les stades. Hein. Donc, si comme moi, a, la canette qui est en vous n'a qu'un souhait, celui de, de se faire décapsuler, eh bien, eh n'hésitez pas à me rejoindre, le